Bonjour Manu, comme tu vois c'est encore moi, et eh oui, et on est le 23 avril et euh, on est toujours en confinement grâce à toi. Alors je voulais te dire d'abord que le confinement c'est bien, la seule chose que je regrette vois-tu, c'est que tu n'es pas, c'est que tu es imposé ce confinement au peuple et que tu ne lui as pas laissé le choix le choix de faire son propre choix c'est-à-dire de décider de par lui-même s'il devait se confiner ou pas non, toi tu es parti en guerre Ouais, tu es parti en guerre mais en guerre contre qui y a-t-il vraiment quelqu'un avec qui on est en guerre y a-t-il vraiment quelqu'un contre qui nous, les citoyens nous soyons en guerre non il n'y a personne. Il n'y a que toi qui es en guerre en ce moment. Contre qui Contre nous. Ouais. Tu veux faire de nous euh, des pantins, des esclaves. Et tu veux surtout qu'on reste esclave. Parce que esclave, on l'est déjà, depuis un moment déjà. Mais tu veux qu'on qu reste esclave encore. Donc tu nous ordonnes. Tu nous ordonnes de rester chez nous. Tu nous ordonnes de faire une lettre un consentement de sortie pour nos, euh, nos sorties légitimes, en fait, nos, le fait d'aller travailler, le fait d'aller en course, le fait d'aller voir un médecin. Pour tout ça, nous avons besoin d'une lettre, d'une attestation, hein, signée, datée. En plus, il faut mettre l'heure, parce que tu comprends, ne faudrait pas qu'on dépasse l'heure du confinement. Hein. Bon. Mais, euh, As-tu pensé seulement que ce confinement que tu nous imposes, en fait, il joue en ta défaveur Et as-tu pensé cinq minutes Parce que, tu vois, grâce à ce confinement, eh ben, les gens ouvrent les yeux sur toutes les magouilles qui se passent en ce moment dans le en France. Alors, j'allais dire dans le monde, tu vois, mais euh, le monde, en fait, euh, c'est pas mon problème. Moi je suis en France, et donc c'est la France qui me, qui me touche. Tu vois, tu n'es pas le grand président. La seule marque que tu, que tu laisseras dans l'histoire, si jamais euh, tu y survis, c'est que tu auras été euh, le pire, le pire de tous. Tu n'auras tu auras enlevé euh, la souveraineté de ton peuple, tu en auras fait des esclaves, tu les auras pressés jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, jusqu'à ce qu'ils se battent les uns contre les autres. C'est ce que tu veux, hein, c'est ce que tu veux, tu veux... <coughs> tu veux que le peuple descende dans la rue, tu veux qu'il fasse des manifestations, tu veux qu'ils se battent les uns contre les autres, tu veux... Et là, tu, tu as commandé euh, des, euh, des masques et euh, des euh, et euh, des LB, euh, LBCD. Enfin bref, de quoi battre le peuple quand le peuple descendra dans la rue. Parce qu'en fait, le plus grave pour toi en ce moment, ce n'est pas trop le virus. Hein. C'est surtout... Euh, L'après confinement, quand tu vas lécher, lâcher euh, tous les gens euh, dans la rue et que les gens vont pouvoir euh, se rassembler ou euh, mettre en action les plaintes qu'ils ont fait contre toi. Et là, il euh, bah, va falloir euh, régler tout ça. Donc euh, on va régler tout ça à coup de, à coup de mitraille comme tu as fait jusqu'à maintenant. Hein. Tu vas faire appel à ta force à ta force policière, à ta, à ta force militaire, à tout, hein, pour euh, qu'on te défende, toi, hein, alors qu'on est censé défendre le peuple, au final. Hein, mais qui sommes-nous Nous, on est des esclaves, jusqu'à maintenant, on a tout accepté. Tout accepté. Mais tu sais, comme disait encore quelqu'un, il n'y a pas longtemps, là, et dans la journée, hein, ben, euh, à force de tirer sur l'élastique, à un moment, il lâche, tu vois Et là, grâce à ce confinement, ben, l'élastique, il est au bout. Il tient plus l'élastique, tu vois L'élastique, euh, au moment du déconfinement, il va lâcher, ouais. Mais je suis sûre que de toute façon, te connaissant, tu, vas, tu as sûrement trouvé déjà une solution pour euh, l'après-confinement, hein tu as fait euh, ce qu'il fallait pour, être, pour te protéger, toi, alors que en fait, c'est nous qu'il faut protéger. Hein? C'est toi qui es censé être le chef de troupe. C'est toi qui es censé donner les conseils et non pas des ordres. Hein? Mais que fais-tu pendant le confinement Tu fais passer des lois hein? qui sont à notre encontre. Hein? Mais ça, dis-toi bien, mon cher Manu, que le peuple ouvre les yeux, que le peuple s'en rend compte, que tu les, traites, tu les traites pire que je dirais même pas des animaux parce que les animaux ont euh, une conscience. Hein. Est-ce que tu en as une toi Est-ce que tu sais ce que c'est que d'aimer son peuple Est-ce que tu sais ce que c'est que d'aimer son pays Toi, ton, ton roi, ton dieu à toi, c'est le dieu argent. Et tu vas tout faire pour récupérer d'ailleurs tu le fais déjà avec les contraventions illégales hein, avec euh, toutes les amendes que tu mets pour euh, que tu fais mettre un hein, c'est pas toi qui les mets forcément mais que tu fais mettre hein, euh, via tes larbins à droite et à gauche hein, euh, tu es en train de nous enfermer petit à petit alors oh, c'est dans notre maison c'est pas bien grave on est chez nous on est en famille ou ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls en ce moment. Mais bon, on est quand même, euh, on n'est pas euh, dans une prison euh, entre euh, 6 mètres carrés. Hein? Mais petit à petit, c'est ce que tu veux faire. Hein? Avec tes drones, entre autres, avec tes hélicoptères qui passent autour et tout le reste. Hein? Mais dis-toi bien une chose, c'est que ton règne a une fin et que ta fin approche un jour tu as dit venez me chercher je suis responsable de ce qui se passe, venez me chercher jusqu'à maintenant certains se sont dit allez, oh, on va lui laisser une chance mais tu vois cette chance ben, je crois que tu l'as laissé passer tu l'as laissé passer par ton incompétence, par ton hypocrisie par ton manque euh, d'empathie envers ton peuple, par euh, ton manque d'amour envers ton peuple, par ton laisser aller par euh, tout ce que, tous les mensonges que tu as dit, hein, par toutes les promesses que tu as faites et que tu n'as pas tenues. Hein. Il fallait bien te dire que pendant le confinement, euh, les gens au début, euh, bah, ils se diraient « oui chouette, on est protégé du virus », mais qu'au bout d'un moment, Hein et au vu de ce qui se passe aux informations les gens, il faut bien que tu te dises que ton peuple, c'est pas un peuple d'idiot, hein c'est pas un peuple de brebis ça a une limite tu vois, tu n'es plus le berger de tes brebis Voilà, tes brebis deviennent galeuses tu vois, et pas qu'une pas deux, mais des milliers et des milliers hein, deviennent galeuses parce qu'elles en ont marre elles en ont marre de tes mensonges. Elles en ont marre des promesses que tu fais et que tu ne tiens pas. Elles en ont marre que tu imposes des choses à des gens libres. Parce que nous sommes des êtres libres. Nous sommes intelligents. Nous savons penser par nous-mêmes. Nous n'avons nous pas besoin de quelqu'un qui nous dise quoi faire, comment et pourquoi. Je pense que nous sommes assez grands pour savoir si nous voulons nous protéger ou pas d'un virus euh, ou d'une autre maladie. Nous sommes libres de faire ce que l'on veut. Nous, nous ne sommes pas tes esclaves. C'est fini, c'est fini. Tu vois Eh ben, j'ai envie de te dire, euh, ce confinement, euh, tu veux, c'est ton dernier recours au final. Hein tu, vas, tu veux lâcher les enfants au début, mais pourquoi lâcher les enfants T'en as pas, toi, d'enfants, hein Ben non, ça se voit que t'en as pas d'enfants. Mais euh, ta femme, elle en a, des enfants. Mm -hmm. Puis des petits-enfants aussi. Est-ce que tu vas les envoyer à l'école, eux aussi Ou est-ce que tu vas leur faire les cours par correspondance Qu'est-ce que tu fais avec les enfants de ta femme, chère Manu Hein euh, Oui, on a bien vu, hein euh, nous, on est obligés de rester chez nous, confinés, avec une feuille sous, sous menace d'avoir une amende. Mais toi, tu te balades, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas voir les horticulteurs, tu ne gardes pas un mètre de distance et tu ne mets même pas de masque. Ah ouais, pour leur dire au revoir, tu leur as fait namasté. Ben ouais, mais oh là là, je crois que c'est le... Je crois que c'est en fait la pire chose que tu aurais pu faire, tu vois. Parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas ce que veut dire ce geste. Tu n'en as là pas la moindre idée. Parce qu'il est à l'encontre de toutes tes valeurs à toi personnelles. Toutes. Parce que si tu avais vraiment un cœur et si tu reconnaissais le divin qui est en nous, tu saurais que ce geste-là, ça veut dire que tu reconnais qu'on est des êtres souverains, donc des êtres libres, et que nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous dire ce que nous devons faire ou pas, ou surtout nous imposer des choses que nous ne voulons pas. Tu vois, comme par exemple le vaccin. Ouais, le vaccin. Ben, on n'en veut pas. On préfère mourir sans qu'avec. Voilà. Ça déjà. Euh, la grippe. Bah, euh, si tu ne meurs pas de la grippe, tu peux mourir d'un accident de voiture. Donc, euh, de toute façon, tu sais, je vais t'apprendre un truc, si tu ne sais pas encore. C'est que dès que, tu, dès que tu es dans le ventre de ta mère et que ta mère t'a créé, hein, euh, c'est le début de la fin, déjà. C'est-à-dire que tu vas grandir, mais chaque pas que tu fais, te rapproche un peu plus vers la fin. Tu vois Et donc, euh, j'ai envie de te dire, que tout le monde, tout le monde pas un seul être sur terre ne va survivre enfin, ils vont tous mourir petit à petit tu vois, mais ce qui serait sympa hein, ça serait qu'ils meurent de leur propre mort et non pas d'une mort que tu leur auras infligée hein, via euh, des vaccins via les chanterelles via les pesticides dans les légumes, tu vois via tout ça ouais. bah, euh, tu sais ça ne va pas jouer en ta faveur non, ça ne va pas jouer en ta faveur. Et euh, dis-toi bien que même peut-être bien qu'on n'attendra pas que, tu, que le moment des élections arrive pour mettre des choses en place et euh, pour faire en sorte que tout ça s'arrête. Parce que les gens voient. Les gens voient comment tu les traites. Hein La prime que tu as proposée euh, aux policiers euh, et aux aides-soignants, ils ne l'ont pas encore vue. Les primes aux caissières, ils ne l'ont pas encore vue. Et tu attends quoi pour la leur donner Tu attends qu'ils attrapent le Covid et que peut-être avec un peu de chance qu'ils en meurent De façon à ce que tu n'aies pas à débourser tout cet argent Ben non, parce qu'il faut bien renflouer les caisses. Hein c'est pour ça que tu nous mets des taxes. Des taxes et des taxes et des taxes et des taxes. Tu adores le mot « taxe. Je crois que le premier mot que tu as dû dire avant maman, c'est taxe", hein « taxes ». Taxe, argent, impôts. C'est ça que tu as dû dire Alors, Ça ne m'étonnerait même pas, tu sais quoi Ça ne m'étonnerait même pas. Mais euh, au final, je t'en veux même pas. Non, je t'en veux pas. Au contraire, tu vois presque, presque, presque, presque, presque, je te remercierai. Parce que grâce à toi, grâce à toi, grâce à ton incompétence, à ton, à ton amour pour le Dieu argent et tout ce qui s'ensuit, parce que derrière ce confinement, il ne faut pas se cacher, il y, a, euh, il y avait déjà euh, la bourse qui se cassait la gueule avant le confinement. Donc euh, le confinement est pour toi une façon de cacher certaines vérités. Hein? Mais euh, grâce à toi, maintenant, tout ce que toi, tu savais et que tu voulais nous cacher, maintenant on le sait. Ouais ouais. maintenant on le sait. Parce qu'avec ce confinement, on n'a pas plein, plein, plein, plein de temps, plein de temps, plein de temps, plein de temps pour aller chercher plein de choses, pour aller chercher plein de vérités qu'on n'avait pas le temps d'aller chercher ailleurs. Et pour trouver surtout des réponses à toutes nos questions qu'on se posait, tu vois. On se dit non, mais non, il n'est pas comme ça. Non, il est jeune, il manque d'expérience. On va lui donner encore une chance. Sauf qu'en cherchant bien, on s'est rendu compte que non seulement... Euh, tu manquais pas d'expérience de l'expérience tu en avais parce que tu as côtoyé des gens très intelligents qui ont su très bien t'éduquer et te dire exactement ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour que le peuple ne se révolte pas pour que le peuple reste bien sage et pour que le peuple accepte tout ce que tu leur dis sauf que c'est fini tout ça, non le peuple n'accepte plus. Le, le peuple sait, sait maintenant que toi-même, tu, tu lui as montré au peuple, par toi-même, avec le geste que tu as fait devant l'horticulteur l'autre fois, tu leur as montré que le peuple était un peuple divin, était un peuple souverain. Et tu sais ce que c'est qu'un peuple souverain C'est un peuple qui n'a pas besoin de dirigeants Alors, tu sais, Manu, moi je serai toi. Eh ben soit tu continues à faire ce que tu fais et euh, bah euh, soit tu changes de camp, hein, mais euh, est-ce qu'on peut changer de camp quand on n'a pas cœur, quand on n'a pas de cœur et quand on n'a pas d'âme? Non, non, bah ben non. Toi tu, tu te vois grand, fort, proposant, et oh, le plus beau le plus beau des présidents, le plus jeune des présidents mais qu'est-ce que c'est magnifique ah ouais pour toi, ouais sûrement sûrement. mais tu vois c'est sûrement la seule chose que tu auras alors profite bien de la vie sur terre parce que c'est peut-être bien la seule chose que tu auras hein? je pense que ton âme elle s'est barrée au moment où tu as été conçue elle n'a pas voulu faire l'expérience de ce que tu ce que tu nous fais endurer là non elle n'a pas voulu parce qu'une âme c'est plein d'amour, c'est gentil je pense pas tu vois, je, je pense que l'âme s'est échappée donc tu es un corps vide tu es un corps vide d'où le fait que tu n'as pas d'empathie pour ton peuple d'où le fait que tu lui fais du mal d'où le fait que tu ne vois la vie que pour toi parce que tu ne crois en rien en rien à part le du argent sauf que le dit argent n'existe pas non, le Dieu argent, c'est juste une énergie. Une énergie qui fait que ça circule. Normalement, quand elle n'est pas manquée quelque part, quand quelqu'un n'a pas éteint, hein, chose que tu fais avec euh, tes amis, hein, tu éteins l'énergie de l'argent. Vous gardez votre énergie pour vous et vous empêchez de la faire circuler parmi le peuple. Mais ce n'est pas grave, tu sais quoi Nous, on n'a pas besoin d'argent. On sait se débrouiller sans argent parce qu'on n'est pas des idiots, on n'est pas des imbéciles, on est des gens qui ont une intelligence que tu veux nous enlever avec tes vaccins et toutes tes cochonneries, mais euh, on résiste, on est des brebis galeuses, ou des moutons noirs comme tu veux. Et euh, de plus en plus sortent des cases et de plus en plus voient la vie telle qu'elle est, avec quelqu'un comme toi à leur tête. Et c'est euh, juste pas concevable. Tu vois C'est juste pas concevable. Alors, euh, non, je n'accepte. Alors, je vais te dire, oui, à, ce, ce confinement, je l'accepte. Ce que je n'accepte pas, c'est l'obligation du confinement. Parce que, vois-tu, sans cette obligation de confinement, ben, je l'aurais fait toute seule. Je n'aurais pas eu besoin de toi. Parce que dans mon cœur, ce qui passe en premier dans mon cœur, c'est la protection de ma famille et de ce que j'aime. Donc, oui, on aurait fait un confinement, tu vois. Mais là, le fait que tu dises pas obliger les gens à être confinés sans leur proposer, tu vois, tu aurais pu leur dire Je vous conseille fortement de vous confiner, mais vous n'êtes pas obligés. Les gens l'auraient fait de même. Les gens l'auraient fait de même. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Parce que tu as obligé les gens à se confiner, et eh bah ben, ils se déconfinent d'eux-mêmes, voilà. Au risque euh, d'attraper ou pas un virus, hein, qui existe ou pas, parce que c'est une question qui se pose. Alors oui, bien sûr, le virus, il existe, ce virus, il existe, mais euh, les chiffres sont faux, hein? on le sait tous les deux, enfin moi, toi et puis bien d'autres, que les chiffres sont faux. Hein? C'est quoi tous ces mannequins que... C'est quoi tous ces gens que tu as payés pour faire passer des mannequins en plastique pour des malades Je l'ai vu. Ben oui, je l'ai vu. Comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Hein D'où le fait que ça fausse la donne. Les jeux sont... Les... les dés sont pipés et les jeux avec. Donc non. Non, non, non, non. Aujourd'hui, ça suffit. Voilà. Aujourd'hui, ça suffit. Je te le dis avec le sourire. Parce que moi, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je suis... Heureuse. Je suis euh... Dans un bonheur, tu ne peux pas t'imaginer. Un bonheur que tu connaîtras jamais. Avec tous tes millions, avec tous tes amis, avec... Non. Parce que tu beau avoir de l'argent, tu es dépendant. Tu es complètement dépendant. Tu es dépendant de nous déjà. Parce que si on n'était pas tes esclaves, hein, tu serais rien. Rien du tout. Rien. C'est parce qu'on est tes esclaves que tu es quelque chose. Mais l'esclavage... Ben, il est aboli depuis longtemps, tu sais quoi Et euh, nous aussi en France on a du mal. On a du mal. On est des petits roquets. On crie beaucoup, mais au, au final, on ne mord pas. Jusqu'au jour où jusqu'au jour où et ben, les petits roquets se transforment en, en chien loup. Ouais. Et puis là, euh, c'est autre que des aboiements que tu vas avoir peut-être sûrement. Je pense. Ouais. Alors, tu sais, le bonheur que j'ai aujourd'hui, tu ne l'auras jamais, jamais ta vie, jamais, jamais. Tu le connaîtras jamais. Tous tes millions, tout ton argent, toute ta caste autour de toi, tout, tout ce que tu peux avoir autour de toi ne remplacera jamais et ne sera jamais à la hauteur du bonheur que je peux avoir aujourd'hui et maintenant. Et ouais. Et tout ça, en fait, je peux te dire que tu y es pour moitié, pas complètement, parce que, comme je te dis, j'aime pas. J'aime pas quand on m'oblige, quand on m'ordonne. J'aime pas. Mais pour moi, ça ne me pose pas de problème. Plus que ça, non. Ouf. Ouf. Franchement. Mais c'est merveilleux pour tous les gens que ça a permis de réveiller pour tous les gens que ça a permis d'ouvrir les yeux et de voir dans quel système tu les as mis et de voir que tu veux les enfermer dans des cases, tu réalises Est-ce que tu réalises que les médecins, les enseignants, tous ceux que tu voulais mettre dans des cases, au final, dans, dans l'éducation nationale, dans la médecine et tout ça, oh, ils sont tous en train de se retourner contre toi. Tu te rends compte de ça Est-ce que tu t'en rends compte Non Tu le vois pas. Non, non. Toi, ce que tu vois, c'est juste les finances. Voilà. Il faut remettre le peuple au travail. Les enfants à l'école, le peuple au travail pour avoir les finances. Pas bah, par la même occasion, on va peut-être aussi euh, vacciner les enfants parce qu'il ne faudrait pas qu'ils ramènent le virus à la maison. Sauf que là non plus, tu n'as pas réfléchi. Hein bah ouais, euh, le virus y bute. Et euh, le fait que tu l'aies attrapé une fois t'empêche pas de l'attraper une deuxième fois. Ah, c'est con hein? Parce que du coup, le vaccin, ben, il ne sert plus à rien. Et non. Et il n'y a que le traitement du docteur Raoul qui peut servir à quelque chose. D'ailleurs, le monde entier s'en sert. Le monde entier. C'est étonnant qu'on on n'est pas en France. Alors que c'est quand même un, un expert français hein, qui, qui a mis ça en place. Et on en a pas en France. Non, non, non. On en a. Il y en a partout dans le monde, partout, partout, partout dans le monde. Enfin, tous ceux qui ont le virus, bien sûr. Mm. Mais ici, si on en a pas. Hein, là, encore, ça prouve à quel point tu aimes ton peuple. Bah, ouais. Ah, tu l'aimes ton peuple. Ouais. En fait, ce que tu aimes, c'est surtout son argent, mm. l'argent qu'il peut te rapporter. Bah, ouais. Je sais. Quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, quand on est passionné comme toi euh, par tout ce qui est argent. Bah, on oublie tout le reste. Hein. Tout le reste n'a pas d'importance. Sauf que nous, qui sommes ton reste, nous qui sommes là pour t'apporter euh, ton petit ton confort, ton petit bien-être, hein, ben, on, on a décidé qu'on allait arrêter. Ben oui. Ben ouais. Parce que tu l'as reconnu toi-même. On est des êtres souverains. Hein. Et de ce fait, on n'a pas besoin de toi. Voilà. C'était... Euh, mon petit, mon petit message euh, tu vois je n'ai absolument aucune haine contre toi, je n'ai rien je n'ai pas euh, et tout ce que j'ai pu dire ce n'est absolument pas du jugement c'est juste un constat c'est un constat tu es un président sans cœur sans âme qui n'a que Dieu que l'argent et c'est Dommage parce que comme tous tes copains c'est des, des gens qui ont euh, pour Dieu l'argent. Du coup si tu fais pas ce qu'il te demande de faire, tu te fais royalement taper sur les doigts. Et ouais, bah ouais, bah c'est ça hein, quand on ne fait pas le bon choix. Bah ouais, toi tu veux laisser ta trace dans l'histoire. Bah, sois content, tu vas la laisser. Je ne sais pas comment elle va être inscrite dans les livres d'histoire, puisque de toute façon ils sont faux. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va être inscrite. Mais en tout cas, sois-en sûr, ton nom sera promulgué parmi de nombreuses générations. Et tu seras sûrement l'exemple à ne pas suivre. Et à ne pas suivre du tout. Du tout. Du tout. Voilà, tu sais Manu. Il est encore temps de choisir ton camp. Alors, n'hésite pas. Prends soin de toi, hein, surtout. Et à bientôt. Ciao.